Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, nous invoquons ta présence. Au milieu de nous et nous prions pour que la puissance d'en se manifeste, que ta gloire agisse présentement au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes en connexion avec nous. Et je voudrais vous souhaiter une bonne fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute. Au Pentecôte, et pour cette Pentecôte, nous avons choisi comme thème « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » tiré de Hébreu chapitre 13, le verset 8. Nous aurons un moment de prière, d'intercession... Et de méditation de la parole de Dieu. Nous allons faire des proclamations sur la vie de chacun de vous. C'est vrai, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans sa présence. Tel qu'il était avec les disciples hier, c'est ainsi qu'il est avec chacun de nous présentement. Il est le même dans sa puissance. Ce qu'il a fait hier, il le fait présentement. Il est le même dans sa souveraineté. Il c'est lui qui a le dernier mot personne n'a le dernier mot sur ta vie et c'est pour cela que je voudrais exhorter chacun de nous à espérer en Dieu la situation peut être difficile n'importe comment mais Jésus-Christ n'a pas encore donné son point final. Nous allons élever nos voix et prier le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons prier, remercier Dieu. Parce qu'il est le même. Nous sommes heureux qu'il est le même. Et il ne change pas. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Seigneur, meilleur, Seigneur et mon Dieu, Dieu, Dieu, mon roi et mon rédacteur, nous te bénissons, bon est nous, louons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Tu es le même hier, aujourd'hui. Et Seigneur, gloire à ton nom, louange à le Seigneur, ce que tu as payé, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de savoir que tu es le même. Et Seigneur, Dieu te puissant, ta présence est encore effective au milieu de nous. Et tant qu'à nous, Seigneur, Dieu, pour couronner notre rencontre de succès, pour couronner tout ce que nous avons fait de ce Dans le puissant de Jésus de Nazareth, béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, et mon Dieu, mon Rémi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est vrai, Jésus-Christ est le même. Mais il a besoin de certaines conditions au milieu de nous, de certaines ambiances pour agir. nommé de la voilà pourquoi les apôtres qui étaient dans la chambre haute avec les autres disciples... Et ils ont pris un bon moment pour la consécration. Dans Actes chapitre 1 le verset 14. Il a dit tous un commun accord dans la prière. Avec les femmes et mari mais de Jésus. Bon, Marie est et avec les frères de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, les apôtres ont persévéré dans la prière. Ils ont prié pendant dix jours. Avant la descente du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils priaient, ils réglaient aussi les problèmes au milieu d'eux. Oui, oui, et le Saint Esprit a trouvé un terrain favorable pour agir. Et je crois que le Saint Esprit va trouver la même occasion, le même terrain favorable au milieu de chacun de nous. Dans votre famille, le terrain sera favorable pour vous. <coughs> Il y a des difficultés que nous rencontrons. S Il y a des problèmes que nous avons. Nous posons tout au pied de la croix de Golgotha. S Il y a des chagrins sur notre cœur. Il si y a des offenses qui nous font mal. Hab... Déchargeons tout au pied de la croix de Ministre Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés Libérons notre âme, notre corps, notre esprit Et à l'instant même que le terrain soit favorable pour le Saint-Esprit le Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, te magnifier, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es rédempteur, et que le Dieu, le roi, Seigneur, que le terrain soit parmi nous, que y a du terre, qui est soit complètement que ce que ce soit nous et et les c'est pourquoi voix Seigneur, je crois que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur, ce que quelque chose se produise dans leur vie, Seigneur, qui pas le cœur peur, à recevoir une touche nouvelle, Prépare pas le cœur à recevoir, Seigneur, à refaire cette expérience, Seigneur, la nous avons prié. Amen. Amen. Je suis heureux que vous priez avec nous et vous nous accompagnez dans la prière. Et puisque le terrain était favorable pour l'action du Saint-Esprit, nous voyons ces manifestations dans Actes chapitre 2, le verse, du verset 1 au verset 4. Et il est dit ceci. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où oui. ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Bon. Séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Et au verset 4, il dit Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les 120 assemblés dans la chambre haute étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils suis sont mis à parler en d'autres langues, une langue jamais apprise, le Saint-Esprit donne instantanément, et la langue que donne le Saint-Esprit, <t 'en> ça peut être une langue des anges ça peut être une langue sur cette terre mais que tu n'as jamais apprise et je crois qu'en ce moment même où le Saint-Esprit est en train d'agir oui. dans ta famille ou dans le lieu où tu te trouves tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, tu vas utiliser cette langue pour communiquer avec Dieu, mais ce qui est heureux c'est que le diable ne comprend pas se parler en langue. Quand tu veux discuter avec Dieu, tu veux parler des choses secrètes avec Dieu. Dieu Parle simplement en langue. L'ennemi ne connaît pas cette langue. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Nous allons prier pour eux. Il y en a qui sont baptisés mais qui ont perdu le parler en langue. Nous allons, nous allons prier pour le renouvellement du baptême du Saint-Esprit dans leur vie. Croyez que, tu peux, croyez que vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Nous vous voyez le renouvellement peut arriver maintenant. Élevons encore la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si oui. le Saint-Esprit nous donne, vous donne parlez parlez parlez en parlez de parler à l'âge, dans en en le Seigneur répandes à puissance, répandes à présence Seigneur, baptise à l'instant même Seigneur, celui qui a cette soif, celui qui espère en toi Seigneur, celui qui attend cette expérience, cette esprit, oh remplis-le déborde, déborde, des Il basé et la broche à la rabat santa, l'isoubrané car le roche à la rabat santa, l'isoubrané car à la rabat santa, la les c'est un renouvelle, renouvelle, renouvelle, renouvelle, renouvelle, que celui qui t'attend, Seigneur, te reçoive, les les Manifest, manifest, manifest, manifest. Oh, the people are <inaudible> in the middle of the middle of the the middle of the middle of the middle the middle the middle the the the the the the la Punta, La Placi, La Pucha, La Pata, La Machina, Lito, Rocado, La Paget, Lico, Tale, La Ligo, Retendrabo, Retaro, La Caderno, Ligo, Sopo, La Bacara, La Machine, Remoshina, La Massa, Machine, Remoshana, La Machine, da Machine, La Machine, La Machine, La Machine, La Machine, La Machine, La Machine, La La Machine, La Machine, La Machine, La La Machine, La Machine, La Machine, La Machine, La Machine, Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, déverses-toi, Saint-Esprit, déverses-toi dans les cœurs, approuve les cœurs, approuve la vie, Saint-Esprit, nous sommes dans la place Saint-Esprit donne à chacun, Seigneur, de faire cette expérience, de faire cette expérience avec toi, que celui qui nous suit maintenant, Seigneur, soit touché maintenant. Soit touché maintenant, que le lame soit saisie, que le cœur soit embrasé dans le nom de Jésus. qui a besoin de renouvellement, soit renouvelé, soit renouvelé, qui soit rempli maintenant. Touche maintenant cette de Jésus nous avons prié, Amen. je voudrais exhorter chacun de nous à persévérer dans la prière, dans le baptême du Saint-Esprit, dans le parler en langue. L'apôtre Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Prenons, prenons l'habitude de prier en langue. Prenons l'habitude de prier dans le Saint-Esprit. Quand nous n'avons plus de sujets de prière, prions en langue. Le Saint-Esprit vient pour nous communiquer les sujets importants. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour nous remplir et pour qu'on parle en langue. Le Saint-Esprit nous équipe pour que nous puissions prêcher le message de salut. Le saint nous et, et nous allons prier maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous sommes à la fin des temps. Et les signes de la fin de ce monde s'annoncent déjà Et c'est important oui. que nous puissions faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ Parce que quand il va revenir pour chercher l'église Tous ceux qui seront sur cette terre et seront à la merci de Satan et de l'antéchrist nous allons prier pour le salut de ceux qui veulent se donner au Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire en l'instant même. Dis, Seigneur, à partir de ce jour, je donne ma vie à toi. Pardonne mes péchés Lave moi complètement de mes iniquités et écris mon nom dans le livre de vie si tu as fait cette confession, nous te pardonne. Je sauver. Prions le Seigneur. Que ta Moi, Que ta parole soit. Que ta parole Seigneur je prie, Seigneur, que tu les attires davantage à toi, que tu les attaches davantage à toi, Seigneur. Oh, que tu leur accordes ton esprit, Seigneur. Et nous, Seigneur, intercedons pour tous ceux-là, éternels, quelque part, qui ont besoin de t'entendre, qui ont besoin d'entendre, Seigneur, l'évangile. Père, nous te les confions, Seigneur, afin que tu crées les conditions de notre salut, que tu l'envoies, Seigneur, auprès de Dieu, que tu les attires auprès de Dieu, auprès de toi, Seigneur, dans le nom de jésus Père éternel, tu es mort, Seigneur, tu as fait ton sang, et tu es resté, Seigneur, que nous Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour les malades. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui guérissait les malades à Jérusalem. Dans les rues de la Galilée. Il est écrit dans Esaïe, chapitre 53, le verset 5. « C'est un homme qui me fait parler de Dieu. » Mais il était blessé pour nos péchés. « Et blé, oui, nous, on y en a donc, mais pour nos iniquités. »« Et bien, rien à nous, nous sommes tous les... »« Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. »« Mais tout nous, nous sommes tous les familles, mais nous sommes Et c'est pas ces meurtres que nous sommes guéris. »« Amen. bon, pas ton le, blâme, oui... » C'est pas le meurtriçu de Jésus-Christ que tu es guéri. Amen. Je ne vous pas Jésus-Christ sur ton nez à moi si tu es malade, là où tu te trouves, je t'invite à poser ta main droite sur la partie malade de ton corps. Mets ta main droite sur la partie malade. Si tu es malade, tu ne connais pas de quoi tu souffres exactement. En fait des Analyse on ne trouve rien. Mets ta main droit sur ta tête. tu es tatoué. Et nous allons prier. Et nous allons proclamer que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Non, ben, voulais fait dire aux dogues mon bac Jésus-Christ est tombé à moi sans évoquer. Prions pour la guérison miracle. Jésus, le nom de Jésus, la parole est à mon chintre. L'exprime de celui qui avait suscité Christ a fait le mort, habitant ce qui rentre à la vie à notre côté. Nous nous placerons la guérison divine sur les corps. maintenant. Je bénis d'une partie malade de la tête furent pied. Et quand un malade reçoit la guérison maintenant. Nous libérons la puissance de la guérison dans les corps maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth et nous prenons autorité sur la maladie, quel que soit son nom, car il est écrit que par ses nous avons reçu la guérison de nos infirmités. et devant le nom de Jésus, tous je nous fléchis je commence à toute maladie dans les corps maintenant de céder, de sécher au nom de Jésus Mathieu, au nom de Jésus recevez maladie. Guérison maintenant, à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, bras carré, bras bras le au nom de Jésus, le proclamant, et cela est ainsi, parce que tu es mort et ressuscité. Merci Seigneur, parce que tu as dit, Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La situation de Covid-19 a bouleversé tous les programmes et tous les projets. Mais puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est le il va reprogrammer les choses pour toi Il n'y aura pas de retard Pour ressusciter, l'Azai n'est pas venu en retard mais Jésus était venu à l'heure qu'il faut. Nous allons prier pour toi. Peut-être ton mariage a été différé. Peut-être un programme de projet a été différé à cause de la situation nous, nous allons tôt. appeler le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de l'univers il va intervenir pour reprogrammer les choses dans ta vie Dieu a déjà seulé ta destinée. Dieu a déjà et la maladie ne peut jamais retarder cette destinée-là nous devons Prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, te glorifier, te bénir. en la parole ensemble pour le bien de ceux Seigneur. Je prie, Seigneur, ceux qui ont au niveau de leur au niveau des Seigneur, la Seigneur, je prie maintenant que tu reprogramme leur vie, Seigneur. Que nous reprogramme leur restaure ce qui semble être perdu, Parce qu'avec toi, nous sommes convaincus, Seigneur, que rien n'est perdu, Seigneur. Tout sera racheté. Oh, Père et Seigneur, Dieu de puissant nous nous confions toutes choses. Parce que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que là où il y a plus d'espoir, Seigneur, que l'espoir renaisse au nom de Jésus. Là où il y a des Seigneur, que l'espoir, dans le nom de, terre, de, de, terre, de Jésus. Fortifie, seigneur, seigneur, les genoux le affaiblis. Dans le nom de le Jésus de Nazareth. Oh, ta parole déclare que l'espérance ne ton point. Tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Oh, qui ne soit jamais confus, Qui ne soit jamais confus, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. christ béni, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus. Jamais en retard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur fait la grâce à la femme de porter la grossesse de porter l'être humain. Et nous tous qui sommes là, nous avons été portés par une femme. Nous allons prier pour nos chères mamans qui sont en état de grossesse actuellement. Quelle que soit la situation, quel que soit le cas, nous allons prier, demander que le Seigneur opère le miracle. Et à l'instant même, celle qui est en état de travail, elle va accoucher facilement. Amen. Nous allons lier les démos qui faut qu'une femme sur la table d'accouchement perd sa vie et perd son enfant le Seigneur, autorité pour tout démon, l'esprit qui n'est pas en accord avec l'Esprit de Christ, tout l'esprit qui combat, Seigneur, le fruit de leur entraille. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous anéantissons, Seigneur, leurs forces et nous les neutralisons, nous les réduisons à l'impuissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous proclamons, Seigneur, que ta main protectrice soit étendue sur eux, soit étendue sur ces femmes. Dans le nom nous de Jésus de Nazareth. Nous Seigneur, mettez-nous des amis. Nous bénissons la vie, Seigneur. Nga nous proclamons, nous Seigneur, qu'elle Qu soit en bonne santé. Qu'elle soit en bonne santé, Seigneur. Et que tout, tout nous se passe. Nous allons prier. Amen. Amen. Amen. Un dernier sujet de prière avant de recevoir la bénédiction. Nous allons prier pour les problèmes financiers. Le Seigneur Jésus-Christ est le même. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Dans sa décidée, il ne nous a pas créés pour que nous venions souffrir. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes financiers. Nous allons prier pour ceux qui sont sous le poids de la malédiction Quand ils trouvent de l'argent, ils ne font rien avec cet argent et l'argent s'en va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 après cette prière, les choses vont changer dans ta vie. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, de Nazareth de de de de de c'est l'imitation de Seigneur, tombent Dans le nom de Jésus, nous nous tous ceux qui combattent, Seigneur, le finances. Nous nous combattons au nom de Jésus. Nous combattons par le nom de Jésus-Christ. Nous Seigneur, dans le finances, des affaires. Nous maudissons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ta bénédiction sur les finances de tes enfants, Seigneur. Oh, attirer la richesse Seigneur, tous ceux, Seigneur, de tout le temps? qui nous l'argent et qui nous réalise, rien avec, car parce que maintenant, Seigneur, nous en supplions Donc, que ton esprit de sagesse œuvre à leur côté, ton esprit de sagesse œuvre à leur côté dans le nom de Jésus. merci Seigneur, parce que tu le fais au-delà de ce que nous te donnes, soit paix soit sois Seigneur. A ton nom, soit la gloire, Seigneur, manifeste toi bon Seigneur la au la nom la de la Jésus, Jésus nous avons prié Amen. Amen. Amen nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous Amen. et avant de nous séparer je voudrais laisser cette bénédiction. Nduna ajododona Dans 3e épître de Jean. 3e épitre de Jean, Jean. Le verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme Amen. Tel que ton âme prospère spirituellement Que ton corps prospère également physiquement Amen. Amen tel que tu es riche spirituellement soit également riche financièrement amen, amen, amen. que tout ce que tu entreprends prospère amen, amen. Amen. Amen. Amen Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun de vous Amen, Amen. Faites nous tous de Soyez bénis au nom de Jésus Amen. Amen. Amen. Amen Amen Amen Let your power flow In this place Anointing for long Just like the days when power I'm right.